bonjour ça c'est moi qui a dessiné euh, c'est juste un, un appui c'est avec du fil d'électricien. ça ça sert pour la tablette et ça sert pour télé, le téléphone aussi comme vous voyez c'est très pratique et c'est très facile à fabriquer je vous donne un petit aperçu c'est du fil d'électricien. je vais mettre le téléphone, aussi. Mais je suis en train de filmer avec mon vrai téléphone, celui-là il, il est trop petit, c'est un téléphone de survivaliste, voilà. comme vous voyez, le téléphone n'est pas impeccable ici, c'est bon, c'est une de mes in inventions,